J'étais assise là-bas. Le voilà Non Oh Quelqu'un a écrit sur la page où j'avais laissé ouvert. Le parlement dont, c'est jamais ne pense. Ok, c'est rigolo, mais il ne faut pas écrire sur le livre des autres. Hein. Alors, n'oublie pas ton livre, encore moins ouvert. Nageki Quoi Pourquoi es-tu si étonnée de me voir Je ne pensais pas que tu serais encore là. Et pourquoi pas La porte était fermée à clé. Ne me dis pas qu'il t'avait enfermé. Ce serait horrible Ah bon Je n'avais pas remarqué. Bon, c'est un oubli, ce n'est pas très grave, si. Pff. On est quand même censé vérifier qu'il ne reste aucun oiseau dedans avant de fermer la clé. Bon, mais moi, je dois refermer la clé. Je vais... On fait quoi Est-ce qu'on la ferme à clé ouais. Alors, Est-ce qu'on rentre chez nous avec Nageki Ou est-ce qu'on rentre chez nous tout seul hum mmh. Non mais ils vont tous dire avec Nageki ça. Mais Bah évidemment en même temps qui ne voudrait pas rentrer. Oui mais bon écoute, arrête flayaya tu vois, euh, putain euh... <rire> Quelle question Bon allez On va rentrer avec Nageki euh, Nageki On rentre ensemble Non merci Il a répondu sans réfléchir Où est-ce que tu habites Je te raccompagne pas besoin, je te promets. Ne t'en fais pas pour moi. Mais tu t'énerves dès que je te propose de sortir. Hmm. Tu... tu crois me comprendre Si je pouvais, je... Quoi Ne t'en fais pas. Je fermerai la porte. Laisse-moi juste la clé. Et il se replonge dans sa lecture. Je crois que je l'ennuie. <rire> ah, j'ai envie de vous dire ce se passe. Je Oh, mes notes ne sont pas terribles. Il faut que je travaille plus pour remonter ma moyenne avant les examens de fin d'année. À la bibliothèque, au fil des heures, l'un après l'autre, tous les élèves se lèvent et rentrent chez eux. Et quand je me décide, moi aussi, à lever les yeux de mes livres, je suis toute seule. Enfin, pas tout à fait. Oh, comme c'est bizarre. Je crois que c'est la première fois que tu t'assois à côté de moi, Negeki. Character development. Negeki dit. Je veux te parler. J'ai plein de surprises aujourd'hui. Je peux te laisser si tu es occupée. Non Discutons Ça a été un choc la première fois que tu es venu me parler, Obi-Wan. Tu es la seule à ne pas m'avoir toujours ignoré. Personne à part toi ne m'a jamais parlé. C'est pour ça que le seul endroit pour moi, c'est ici. C'est... c'est horrible Mais c'est oui. affreux Dans quelle classe es-tu Je vais en parler à notre prof Laisse-moi d'abord finir de te parler. Désolée, continue. Tu crois que je suis un souffre-douleur, c'est ça Je le pensais aussi. Tu ne l'es pas Je ne crois pas. <rire> <rire> La pauvre est vit que je parle Obi-Wan. Oui, partout. Je ne crois pas non. Être un souffre-douleur, c'est mieux que ce qui m'arrive. Mieux Mais qu'est-ce qu'il Je n'en suis pas très sûr. Quand tu me parles, des souvenirs me reviennent parfois, mais je n'en ai pas encore suffisamment. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire Obi-Wan, je crois que. Je crois que je suis. Obi-Wan Il est tard pour être encore ici Cliffhanger Monsieur Le lycée va bientôt fermer pour la nuit C'est bien de réviser, mais rester seul et travailler trop dur et trop longtemps peut se retourner contre vous. N'oubliez pas de fermer cette porte à clé et rentrer vite chez vous, ok Seul Monsieur, vous voyez bien que je ne suis pas ça. Hein Nageki est parti. Il était là il y a deux secondes. Il est parti où il a sauté par la fenêtre, puis de toi en toi, comme un ninja. Putain, c'est la deuxième fois qu'elle dit que Nageki, ouais, c'est un ninja. Ouais. Ouf. Ouais. Alors, je veux que dans le chat, ça, ça, ça s'excite. Parce que, parce que... Hein, hein Vous n'avez pas la réponse Aujourd'hui... Ah, là, ils sont en train de... Ah oui, non, mais là, tu vois, ils sont accrochés à leur siège. Et ils veulent savoir l'histoire, mais oui. Ah non, mais, là, mais, oui. ah non, mais euh, Nageki, qui es-tu Que veux-tu Oh là là, il y a Fleya qui nous fait une petite crise, là. Oh là là, hmm, qu'est-ce que la vérité qui le sait, à part moi, ici Aujourd'hui, on nous rend les contrôles de fin de trimestre. Entre les évaluations de mi-trimestre et les examens blancs, on a fait que ça, des contrôles, ce trimestre. Et on en a assez. Kenobird. Bon. Monsieur, vous êtes première de la classe, excellent travail. Putain, mais vous avez rendu Kenobird intelligent. C'est ouf, ça, est incroyable. Kenoberg, de la non, non, non, non, même, même sa couilla, il est surpris. Started from the bottom. <rire> mais oui Mais oui, premier de la classe. Non, oui, Elle vous bat de 2 points, je t'ai regagné. Ha Et top qui <rire> <Exact, rire> dit alors qu'on a peur de la gîte Mais grave Mais Xa je suis d'accord avec toi. T'es date ça? Sakuya Sakuya me foudra oh. du regard comme au premier jour. Bon, mes efforts mmh. ont payé. Youpi <rire> petite. <rire> C'est déjà l'heure de la fermeture. Je n'ai plus vraiment de raison de revenir ici jusqu'au retour des vacances. Oh non Il neige. Il faisait beau quand je suis partie. Traverser la campagne jusque chez moi avec ce blizzard, c'est trop dangereux. Tu es encore là Est-ce que ça va être le retour de Azami Koshiba Non, on verra pas Azami là, Scourge. je crois. Euh, Azami, ah, alors je vous fais un Parce mini spoil. Que... Mais Azami, tu peux Parce la que... voir si tu prends le taf. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Parce que Azamir, c'est quand même un peu la joue. Avec son scout. Ah mon dieu. Est-ce qu'on appelle l'OVNI Bonjour Sir, bonjour Sirigald. Alors, je vous tiens dire que vous ne savez. Sami, chut, chut, chut, chut, Donc, Nagiki Il a un livre sous le bras, comme toujours, sous les plumes, putain, les gars. J'aimerais lui poser des questions sur notre dernière conversation. Mais s'il a envie de se confier, il viendra me parler. Je ne lance pas le sujet moi-même. J'allais rentrer chez moi, mais... La neige Oui, je crois que je vais devoir attendre qu'elle arrête de tomber. Il acquiesce, et s'assoit à côté de moi, avec son livre. Elle s'est montrée distant dernièrement, mais c'est peut-être sa façon à lui de se rapprocher de moi en douceur. Qu'est-ce que tu lis Un chant de Noël, de Dickens. Oh C'est justement le réveillon de Noël aujourd'hui, non S'il te plaît, pas de bruit à la bibliothèque. Désolée. J'avais complètement oublié. Avec la neige, ce serait une belle nuit de Noël. Mais pas une douce nuit si je reste coincée ici. On dirait que tu as presque fini. Oui. Sur ce moment où Tiny Tim meurt et Scrooge voit à sa propre tombe. Ça a l'air plutôt déprimant comme histoire. Et moi, je viens de me faire spoiler Dickens dans le plus grand des calmes. Tu ne l'as jamais lu Alors que tu travailles dans une bibliothèque... Oh, ça va le cola Autant un ta gueule, Nagui. Tu ne l'as jamais lu alors que tu es libraire. <rire> je suis bouddhiste, alors je n'ai jamais beaucoup fait à Noël. Tim est un petit garçon fragile qui va mourir jeune. Mais le personnage principal, Scrooge, voit ce qui va arriver dans le futur et essaie de l'empêcher. Un voyage dans le temps, je crois que c'était un classique, mais on dirait plutôt de la science-fiction. Hein. Je vois ce que tu veux dire, mais ce passage n'est pas l'essentiel du livre. J'aimerais voir le futur, ce serait bien de pouvoir éviter des problèmes. Non, <rire> ça ne me plairait pas. Ah non, le futur est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et nous devons profiter du présent, en nous laissant porter au gré du temps. J'ai trouvé ce que c'était une très jolie façon de passer Noël. Si poétique. Le soleil Ses rayons majestueux balaient la terre qu'ils illuminent de sa gloire incandescente. C'est le premier jour de la nouvelle année, et je suis encore en vie pour en profiter <rire> C'est ce que j'allais dire ah Il fait un poquito froid, mais tout est paisible et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. Il y a déjà beaucoup de beseaux. Ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être en emprunter un peu hein, un oiseau Je crois que je vais juste <rire> acheter une émulette à rentrer. Merci, meuf, quand même, tu fais besoin. Obi-Wan Regardez Ryuta avec sa belle tenue. Oh. Bonne année Et que tu en faites encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là, Ryuta Exactement ce que j'ai l'air de faire, je travaille ici aujourd'hui et demain. Oh, ça te va bien Tu es venue pour acheter une émulette, c'est ça Tu en voudrais une de quel genre Alors, on veut quoi comme émulette mes études, ma carrière artistique, ou mes conquêtes. Et oui Xéa, elle voulait prendre le plumage d'un autre oiseau, pour se faire genre un manteau. Les conquêtes, c'est des conquêtes militaires. Ça va les hein. conquêtes. Hein. <rire> oui, parce que... <rire> tout le monde est parti en mode Oui, les conquêtes, et puis En mode, je me fais chaud, mais... <rire> Il y a, y a la que qui pose des beaux questions. C'est parce que c'est la guerre du love. Bon bah ça. écoutez, hein, euh, du... c'est parti pour les conquêtes. Hein. Les conquêtes. Tiens Oh non <rire> Ah merde non, ah alors... Ah trop tard. On ne peut pas changer son vote. Merci On Ryuta! Je pense que ça pourrait être le nom des prochains. Euh, <rire> des prochaines horreurs. Un de Donc, il y en a un, Ryuta, il va rester le premier jour parce qu'il y a beaucoup de monde. Et elle est lui proposer de déjeuner ensemble, mais. Ah, bah ben, Ryuta, il peut pas. Et puisque tu es là, pourquoi tu n'en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord, merci! A bientôt, Ryuta! Non mais alors. Déjà tu te calmes Xia, Ryuta il porte son Yakuta tranquille, ok Il a une petite dans les cheveux, <rire> il a fait un effort. Voilà, <rire> Ryuta je m'en fous, il a... mais on respecte Ryuta. Oui, respecte Ryuta dans méfant. cette maison. Monsieur Nanaki, bonne année Oh, bonjour Kenobird. Et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur Oui. Malheureusement, j'ai tiré le poulet des mauvais augures. Vous en voulez une, vous aussi Oui euh, laquelle je vais prendre Celle-là Et on a quoi La poule soit, veille sur vous Ah, ici. Bien, c'est bien mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous, Kenobird. Merci, monsieur Je sais même plus ce que ça fait, ces cartes-là. Totalement zappé. Bonne année à vous tous J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Ça va être voilà, du, du 24 au 27. Quelle surprise De quoi, quelle surprise Ah oui, l'hibernation. Vous recommencez déjà à hiberner, monsieur, réveillez-vous Oh euh, J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors, profitons bien du temps qu'il nous reste. Non, mais il est loin, qu'elle soit il est loin, loin, loin. Euh... Il n'y a rien de spécial prévu ce semestre, alors aucune raison de se stresser. Duh, dou, dou, dou, dou, dou, dou, dou. Ce n'est pas une belle année sans Nageki <rires> uh <-huh. rires> Ce sera peut être une belle année avec des... Sinon... Les... Les... <touille> Putain, ils veulent tous pécho Nageki Oh c'est bientôt la ah fin de la le route hein. Il oh. fait encore jour Je ne suis pas obligé de rentrer tout de suite OUI Oh Demain c'est la sans céréales Bon euh, en anglais je crois que c'est les, euh, les... Les... les... les... les goumines Les goumines parties un truc comme ça je vais aller acheter des céréales, parce que oui, du coup, vous offrez des céréales. Maintenant, la Saint-Céréale 1 est un jour où l'on offre des céréales aux garçons qui nous plaît, mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Il faut évoluer avec son temps, les amis. Alors... Ah, quelle honte, merci. Merci d'avoir... Oui. Bonsoir, vous voulez pour des céréales Oui. Vous avez une sorte à me recommander Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis des bons ramènes tout simples, c'est parfois meilleur que des places super chères. Je crois que je vais acheter... Pas. Bah oui, ouais. Alors, euh, il se trouve que chacun a un, un, un truc particulier. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de... Non, j'ai plus ça. Bon, oh, beaucoup de trucs. Ouais. Alors, moi je peux vous retrouver le... Non non non non non t'inquiète, il vont choisir. Non mais même moi j'ai un très gros problème parce que le non, Le wiki pour Pécho. Euh. C'est <rire> <rire> <rire> Wiki pour Pécho, ils ont retiré tout. Oui elle. Non mais c'est bien comme ça. Ça fera le mystère. Non, parce que crois-moi, il y a des moments où ça va être hyper chiant. Ah, ah je... merde. <rire> je, crois, je crois que je l'ai retrouvé. Atoful wiki Wikiguide Outro, romance, nageki. Je ne dis pas, dis pas, dis pas. Attends. Oh non, non, non, t'inquiète. Pour l'instant, ça va être un peu pour euh, mélanger. Parce que, euh, ouais, ça a l'air d'être... Euh... Ça a l'air d'être mais au Je pense de... que fève de soja amère, c'est bien... Euh... C'est bien nageki corps. Parce que euh, vous avez rien fait pour pécho. Euh... Pour au euh... Kosan avant maintenant. Vous avez juste été... Euh... Vous juste allé faire des maths. Ouais. <rire> Et taper dans l'œil de Nagigi. Faudrait que j'en trouve le Wolf. Le fameux wiki pour Pécho. Ah, j'ai pris quoi Merde J'ai pris un truc En cliquant sur espace, j'ai raté Mais ah, <rire> c'est pas ce que j'ai pris <rire> Du coup, c'était du mélange de courses, je pense. Bon, ben Parce ouais, que bah, bah <rire> <mademoiselle Toney. rire> Alors, on va voir. Merci, mademoiselle Tonnet Alors, qu'est-ce qu'on fait à <rire> <rire> Surprise <rire>